Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons regarder en détail l'exemple préférence. L'objectif de l'exemple est trivial. On va construire le bundle des préférences, enfin on va regarder comment il est construit plutôt, on va lire les préférences, les afficher, éventuellement positionner les préférences par défaut et puis appeler le panneau de contrôle qui permet d'afficher les préférences de l'application au niveau des préférences du terminal. C'est tout. Invoquons donc cette application. Donc vous voyez que ici, euh, ben, je n'ai rien qui s'affiche. Je vais donc essayer de lire les préférences et dans les préférences, il n'y a rien. Donc je vais pouvoir par exemple forcer les préférences par défaut et à ce moment là je vais les relire et vous voyez que j'ai des valeurs par défaut mon login, mon MDP, true etc etc. Maintenant pour avoir envie de positionner de véritables préférences, donc je vais appeler les préférences de mon application et je vais ici dire que login ben, c'est Toto par exemple, ici que le password c'est ABCD d'accord que je veux une activation, que le numéro de port c'est 44 et puis que ici, je veux ceci. Donc, je suis côté. Préférences, je vais revenir, en fait non, je ne vais pas revenir sur les réglages, je vais revenir sur mon application et ici je vais recharger les préférences et vous voyez que sur les préférences, eh bien, je n'ai plus tout à fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai bien ce qui a été récupéré. Rien ne m'empêche de repositionner les préférences par défaut, mais vous voyez que là ça ne marche plus parce que je ne peux pas recouvrir les préférences qui sont les préférences du terminal. Je peux éventuellement les rechanger, par exemple ici en les changeant via le terminal, revient à l'application, relire les préférences et vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Je vais commencer par une petite remarque parce qu'en fait euh, bon, ici j'ai développé l'application uniquement pour petit terminal, ça marche de la même manière sur grand terminal, la seule différence c'est la quantité d'icônes que je dois insérer euh, et déclarer euh, dans mon projet. Euh, en fait on peut différencier les icônes qui vont être dans les préférences, des icônes qui vont être sur l'écran d'accueil. Et vous le voyez ici, donc sur l'écran d'accueil, j'ai bien évidemment cette icône là et au niveau des préférences, j'ai une icône qui est plus simple. Voilà, donc on peut jouer assez facilement avec cela. Maintenant, regardons ce que je vais avoir dans la playlist. Donc on a regardé, voici ici le panneau de préférence de cette application. Donc je vais vous montrer ici comment je déclare un titre. Donc ici c'est le titre connexion, vous en avez un autre pour sécurité, un autre pour sensibilité. Et puis ici c'est de type PS, Group specifier. Évidemment ça vient couplé à un groupe. Puis ensuite j'ai ici, euh, donc ça c'est un text field, donc ça doit être le toto. Et ce qui va se passer c'est que ici c'est les login préférences. Donc le login préférence. Je donne ici que son titre c'est login. Et puis, vous voyez que euh, ici, j'ai pas de valeur par défaut, elle est vide. Ici, c'est un clavier de type euh, autocorrection, pas d'auto-capitalisation. Et puis, ici, euh, c'est pas une saisie sécurisée. Donc, en gros, il n'y aura pas euh, les petits points qui apparaîtront lorsque j'ai saisi le caractère au bout d'un certain temps. Ça, c'est le suivant. Vous voyez que ici c'est secure et à true. et puis euh, je peux avoir des petites différences, mais ça revient au même. Vous voyez aussi que j'ai à la fois une clé qui va être, euh, alors ça c'est le type de clavier, mais je vais avoir ici une clé qui est le type pass preference et qui est différent du nom qui euh, est affiché ici. Ensuite, euh, ben, j'ai ici euh, le toggle switch specifier, donc c'est lui. Donc il a un nom, il est activé euh, ou il n'est pas activé. Euh, voilà. Ici j'ai le numéro de port. Donc vous voyez que la seule différence c'est que le keyboard type est de type number pad. Et puis toujours ça n'est pas secure donc ce n'est pas la peine de planquer le chiffre. Et enfin j'ai ici le slider. Alors je définis ici la valeur par défaut, la valeur minimale, la valeur maximale. Voilà ce qu'on peut attendre. Regardons maintenant qu'on a tout défini eh bien, euh, la manière dont on va programmer cela et j'ai ici comme un gros flemmard que je suis, tout mis dans le view controller. Donc j'ai un certain nombre de labels qui vont me permettre d'afficher les différents éléments des préférences et puis trois boutons. Bon, Dans le ViewDidLoad, j'ai supprimé tout ce qui permet de gérer les labels parce que quand même vous savez faire à ce stade-là, il y a également un fond, etc. Je vous ai simplement mis le code de gestion des boutons pour vous montrer que le premier bouton est associé à lire préférences et son titre c'est lire les préférences. Le second a une méthode par défaut qui est associée au bouton forcer les préférences par défaut et un troisième a Pref alors que son titre est appeler les préférences. Voilà. Et puis on affiche, on fait appel à une primitive de service affichée qui affiche au départ rien. Bon ici je mets la status bar en clair et puis ici c'est la méthode affichée. Vous la voyez elle n'est pas étonnante. Bien évidemment la seule chose que vous devez faire c'est simplement eh bien, construire les chaînes en récupérant ce qui est passé en paramètres et ceci est maintenant la fin de cette primitive, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Là on tombe sur les méthodes qui sont invoquées lorsqu'on appuie sur les trois boutons. Donc le premier bouton nous permet de lire les informations qui sont stockées sur les préférences du terminal et je vais y accéder via un système de clé-valeur, on a vu que la clé était donnée dans le fichier XML pour chacun des éléments de vos préférences. Donc, ici, j'ai login préférence, passe préférence, sécurité préférence, port préférence et sensibilité préférence. Et en fait, je fais simplement appel à afficher en récupérant l'information dans par défaut qui est la référence vers le user default setting. Donc, c'est user default en Swift. Je vous rappelle que c'est ns user default en Objective-C mais sinon ça fonctionne exactement de la même manière. Alors si rien n'a été déterminé, hein, en particulier l'usager n'a pas rentré de préférence, vous observerez qu'on ne récupère rien, ce qui est parfaitement normal. Donc vous pouvez envie de positionner les références par défaut. Et du coup vous le faites comme ça. En construisant un dictionnaire et en positionnant dans euh, le euh, terminal donc, en faisant un register eh bien, de ce dictionnaire. Alors vous n'allez pas écrire dans les préférences du terminal car on ne modifie les préférences du terminal que via le panneau de préférences du terminal. Mais pendant toute la durée de vie de l'application, comme vous l'avez constaté, eh bien, ces préférences vont être enregistrées. Et enfin si vous souhaitez que la personne accède directement au panneau de contrôle des préférences du terminal pour votre application, eh bien, vous pouvez remplir ceci, là ici je récupère la référence partagée vers l'application je construis une url à partir de cette constante par défaut dont je vous ai parlé dans une autre séquence et ici je fais un open url, c'est une url un peu particulière qui va invoquer le panneau de contrôle du terminal mais dans le cas de votre application et il va s'afficher immédiatement comme vous avez pu le constater. Ben voilà c'est complètement trivial. Pourquoi s'en priver Et en plus on pourrait dire que ce sera utile lorsque la notion de session sera intégrée. Alors je parle de session de façon humoristique parce que c'est un peu un serpent de mer. En particulier, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas de notion de session avec peut-être plusieurs usagers qui se connecteraient sur un terminal Bon, je pense qu'au départ, le téléphone est quelque chose de personnel. Maintenant, euh, on peut réaliser que derrière notre téléphone, on a quelque chose qui ressemble plus à un ordinateur qu'un téléphone et on pourrait avoir envie euh, d'avoir plusieurs sessions. En tout cas, c'est étonnant parce que sur un grand terminal, euh, c'est encore plus patent et c'est d'autant plus étonnant qu'il semblerait que dans des modèles éducation, on puisse avoir cette notion de session. Donc quelque part, le système d'exploitation est capable de le gérer et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables de le gérer, puisqu'on sait tous que dessous, vous avez un noyau Unix et que s'il y a un truc qu'Unix sait bien géré, eh bien, c'est bien des utilisateurs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt!